Bonjour à toutes et à tous euh, dans cette vidéo sortie de zone numéro 28. Euh, Aujourd'hui, euh, vidéo rapide, euh, ben, notamment parce que euh, euh, il est tard, euh, je, je vois que je suis fatiguée, j'ai eu une longue journée et, euh, et effectivement, euh, avant de démarrer la vidéo, ce qui était là, c'était, oh là là, je suis vraiment fatiguée, euh, j'ai fait beaucoup de route, euh, et, et finalement, ce qui pouvait m'habiter, c'était, et en plus j'ai une vidéo à faire, oh là là, j'ai juste pas envie, vous euh, voyez, c'était c'était vraiment quelque chose de, euh, de lourd, euh, de fatiguer, euh, quelque chose de bah, dans la résistance, et puis dans le pas en vie, et puis euh, le vraiment euh, le côté un peu victime de la fatigue, et victime de, euh, euh, bah, de la vidéo que j'ai encore à faire, alors qu'il est déjà tard, il est presque 23h, il me reste une heure avant... Euh, en tout cas, voilà, avant que cette journée euh, se termine officiellement. Mais, euh, mais du coup, j'ai pris le temps de, bah, de revenir à moi, euh, vraiment, euh, à, avant chaque vidéo. Je vois que je, je prends le temps de me reconnecter à ce qui est là à l'intérieur et puis de, euh, de me déposer dans, dans ce qui est vivant pour moi. Puis je réalise que, euh, bah, une fois la fatigue accepté et euh, surtout nommé, euh, ce qui est là, c'est vraiment euh, une grande satisfaction. C'est quelque chose de, de l'ordre de la plénitude. Euh, je, je me sens vraiment bien et satisfaite de, bah, bah de, de ce que j'ai fait dans la journée. C'est pas que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, mais je vois que le sentiment que je contacte là, c'est vraiment... Bah, le fait d'avoir fait ce que j'ai pu, d'avoir fait du mieux que j'ai pu. Puis j'ai vraiment de la satisfaction à, à le contacter là, euh, ben aujourd'hui, euh, tard. Euh, une, fois, euh, une fois ce que, ce que j'avais planifié de faire fait, euh, je vois que euh, ben c'est sûr il y a de la fatigue parce qu'effectivement c'était assez éprouvant. Puis en même temps... Euh, il ben, y a vraiment la sérénité de, de sentir que euh, ben, je suis complètement juste dans ma place et complètement juste dans ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, ça, ça fait que ben, euh, je suis vraiment contente et, et satisfaite, euh, mis à part la fatigue, mais je vais pouvoir m'en occuper là bientôt. Euh, mais vous voyez... Euh, euh, C'est important finalement de, de revenir à l'essentiel de, bah de ce qui est important pour soi, qui, euh, qui fait que bah, ça permet de rester dans, dans l'ici et maintenant et dans euh, une vision juste de, bah de, de ce qu'on fait et puis de euh, du chemin qu'on qu parcourt. Donc, euh, je vais. Euh, euh, bah, m'arrêter là euh, pour aujourd'hui en sachant que euh, effectivement euh, je vois que euh, bah, j'ai envie de m'écouter aussi dans, dans la fatigue et puis dans, euh, dans le chemin que j'ai fait notamment là de bah, d'avoir quand même euh, respecté euh, bah, le, le cadre du challenge en, en offrant une vidéo euh, avec, euh, j'ai envie de dire, euh, avec euh, moi en entier, euh, avec ma fatigue et en même temps avec la satisfaction d'avoir, euh, bah, d'avoir fait du mieux que j'ai pu aujourd'hui et puis ça fait que c'est vraiment une satisfaction euh, euh, sereine et euh, et, euh, et j'ai juste envie de vous remercier là euh, du soutien que vous m'offrez. Euh, des abonnements, euh, des commentaires, euh, des partages. Je vois que c'est ce qui permet aussi à, à cette chaîne naissante euh, bah de, de pouvoir euh, vraiment être entendue dans le message que j'ai envie d'offrir, qui est vraiment euh, ben, de prendre soin de vous et, euh, et d'oser être remarquablement vous <rire> dans l'expression de votre plein potentiel. Et ça grâce à la relation authentique. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, et je vous retrouve très bientôt